Mais ouais, j'ai de faire ça mais. mais mais me faire. vous on va pas le commissaire. Démonblé. Allez, allez. Allez, allez, allez, allez. Allez, allez, allez, allez. Allez, de manière officielle, c'est tout le pays qui lance une bataille sans merci contre le bandit qui a depuis quelques temps. Et dis, c'est le qui a parler dans toute l'arrière. Et quel que soit côté où il y a, ou pas clair ou le sac, la police et le app arrivent sous vous, coûte que coûte. Ou Sofia TV 83, bonjour, bonsoir tout le monde. Je mon mal ma présenté un pile près, en information pour de l'information pour journée Je vous rester connecté ensemble avec mes nouvelles là nan bon mamite. Plus plis passé 10 jeunes garçons ak jeunes filles en bacorde jone jodi ala nan ville au c'est ça la police présenté baye population hein? yo ta fè konn moun sa yo nan zak malversation et yo foure tèt yo nan sak pa ça poukwa li la yo ta kache nan yon kaye et la police ak population terrivé déniché yo et se macheta ak kouto bat bout baton roche ki à l'origine action tout moun nan pèya jone jodi la. Tout le peuple a décidé pour le pas battre bas et a frappé Bandio, quel que soit Jean Saïe. Après direction de la zone sud-là, le commissaire Miscadé a continué à frapper et a annoncé tout. Six mounes n'ont pas tombé en babal Il a plus pase, 3 manchete, de passé. Trois l'a dernier qui l'a acheté à la C'est bilan des niaisacs malhonnêtes qui fait dans la zone. Pourquoi il est là tout N'a pas monté dans la zone. La Tibonite, la a dégénéré. Plus explications à venir dans la nouvelle. Mesdames, messieurs, restez là pour qu'on déplace. Il pourrait faire essentiel dans nouvel la nouvelle. Pour jouer dans Mais entre-temps, si vous pouvez faire ça, quel que soit côté... Ou a nan mode blanc et de partager son j'y ensemble avec nous ou après te connecté sur tout sa qui a passé dans la population haïtienne, surtout dans la dernière nouvelle, Wakale qui prend la RIA et peuple a marché de côtés, se couvre fait dans la ville de la levé et yon passé à l'infinitif, plusieurs nan la bandit sans ratio. Information signe john nous se Sofia TV 83, réseau Paola. En de et voilà pourquoi nous demandons que les peuple haïtien rejoigne la bataille là. Voilà pourquoi nous demandons que les peuple haïtien rejoigne la bataille là. Bataille ça, pas de deux, pas de trois. Faut que la bataille soit faite, mesdames et messieurs. Nous demandons la collaboration de chaque haïtien, chaque haïtienne, chaque pasteur, nous, chaque, quel que soit l'idéologie, quel que soit le côté qu'on place. Là, nous demandons de collaboration nous tous. Nous voulons pasteur pasteurs, nous voulons tout le monde. Nous ne voulons pas connaître tout style de religion. Nous ne pouvons pas mélanger les religions, s'il vous plaît. Nous parlons de mélanger religion. religions. Nous maintenant, c'est Haïti d'abord. Sauver Haïti d'abord. Nous voulons mettre une pression internationale pour nous dire « Nous n'avons pas besoin de bini. Nous n'avons pas besoin de l'ONU. Nous n'avons pas besoin de corps programmés pour payer pays. On à l'heure, la base de sans c'est un peuple là, oui. pouvoir un peuple. ou pas capable camper des vols. C'est peuple qui va le pouvoir. C'est peuple qui met le pouvoir. C'est peuple qui accepte la médiocrité. Ce peuple là dit, pas de médiocrité encore. Personne pas capable de médiocrité. Mais nous, oui. à ne peut pas aller à la base de ou qui pourrait peut pas même dans le délit. Parce qu'on ne pas de passer. Vendredi. ont Vendredi. Les gens qui ont avec photo. photos. Il y avec photo photos, mesdames, messieurs. Ils ne En ça, ils ne peuvent pas le C'est ça que nous voulons. C'est gens de mouvement que nous voulons nous intéresser avec. Je veux dire, nous sommes Nous sommes bonsoir nous bonsoir Nous saluons chers bonsoir bonsoir bonsoir bonsoir je bonsoir bonsoir de nous présenter directement de pays, mesdames et messieurs, messieurs avec Yves Jusse. Yves Jus, c'est la personne de la République. Qui s'appelle, la... combien de bandits qui tombent, comment le peuple a levé là la rue, comme ça, Yves Jusse, ça représente de pays. Oh bonjour, bonsoir pour ensemble fidèles auditeurs, auditrices, auditeur, Gosta Johnny. C'est parenthèse actualité là. qui entre, là, est la caille. Pour ce même Et pas pour nous, il y nous de drame qui est arrivé hier mercredi 26 avril. gens jean à Abosella, il y a six personnes qui ont fait de l'avion. Parmi eux, il y a deux avocats, deux attentats, qui ont inspecté la police. Et nous, c'est Jacques-Louis qui s'est un propriétaire de ça. C'est lui-même qui a déplacé et qui fait avantage. Il y a tout François, alias Didier qui s'est inspecteur de police. He's... <laughs> 14e promotion de la police nationale, Alice Mont-Saint-Flair, Journal de Liva, avec Bertino Hilsec, selon l'information, et de ces six points de saillot qui mourit à coups de balle, coups de manchette, et coups de roche, pour nous citer ça seulement. Il trois qui blessé dans le cadre de la cadre de bataille, c'est bernard Jérôme, Journal de Tachéry, avec Logique Désir, d'après le juge Cipri, au de PA, c'est michel et qui fait constant cadavre qui arrêtent le cadre de nous capables de dire, en fait, la cadre est pour deux aussi ça. Quand vous dans le département de du il y coordonnateur, conseil, administration, quatrième section, conseil communal, et c'est Michel-là, Louis-Pierre, qui condamnait le comportement de la police, après ça, s'acquiver dans le cas de ces michel là où des policiers ont débarqué après de et bien, ils ont le cas, ils le business, non, qui nous le cas avec là, c'est deux autres la police, pas capable de genre de comportement ça, et bien, le cas de même les menacés à déposer plainte, et pour, un en salle. On continue avec une ville de production, sans qu'elle dans le département de Sidès, la commune Marigot, contre population, eh bien, nos hommes s'arrachaient à coups de bouchette, coups de roche, coup de bouteille, c'était des a dit, des ben, aussi, un jeune garçon, de 27 ans, qui a identifié monsieur comme gang, eh bien, chef gang, et chef criminel, de capitaine Marzo, il avait caché dans la commune, et il de Marigo, Marigot, eh bien, la police qui était déjà arrêtée, et il ça, et de la population qui est rentrée en tant qu en que commissariat et qui lâche les citoyens salariés, les victimes salariés et qui bannissait en plus à réfection. La possibilité de département sud-Saya, nous dit Jacques Mel, après nouvelle noms et Madame Michael Kahn, un peu le connu sous nom et maman Jacques Mel, qui mourit à Yannickedi et 26 avril après une maladie, qui était supportée à camp courage. Maman Jacques Mel mourut 80 à 44 l'année. Il était sorti de commune de Lens, et C'était le monde qui fait concerne promotion pour la culture haïtienne. Nous sommes ministères touristes qui s'allient des par de gros comme ça. Comme une figure emblématique, m'a appelé madame Michael Kram, maman séquétite, qui était faite de Jacques Merle, date de 15 octobre 1938. Le côté département, il y a un nous traverser et un centre, côté la police a annoncé qu'il a été arrêté au centre de Castro-Lycée, monsieur de 38 l'année et il a été de à Force 022, calibre 9 mètres. La police congérante a cherché Edi ça depuis quelques temps, le prêter déposé contre lui, et monsieur fait partie des gangs qui ont opéré une station comme ce et bien il était retrouvé dans le cas d'avis en attendant ce juge sur le manifeste par rapport avec ces aussi là. Dans n'importe quelle province, la connaissance a toujours été compliquée dans plusieurs quartiers dans la zone métropolitaine. Parce que dans les limites, c'est une question de bâté-nèbre, veillez en haut, veillez en bas, achetez moi à toute qualité matérielle, gazoline, alimette opération Waread, à partir de quelqu'un qui après nous tout le monde était dans une zone pas traversé à la et qu'on pas, citoyens ont décidé, et je quitter, puisque ça ne n'a pas existé, n'a pas pris un pur cadavre à terre, n'a pas pris un cadavre, n'a pas pris un on a on a même, y a que deux et puis, euh, il y a des dirigeants politiques, a qui parlé de Karim qui n'ont pour, pour réagi après notre secteur privé, qui m'a pour acteurs politiques et nous avons un euh, accord de semblant, et de Karim Srebois, et et, si et, et et ça, pas campé sous moyen noyau, poser la question, résultat a pour nous, pour nous, à à pour pour nous, pour nous, pour nous, pour nous, pour nous, pour pour pour nous, pour nous, pour Changer et, et de Et puis le communication, malgré je parle d'un et bien, je vous êtes encore, moi même pour moi même moi trouver que ça va passé en dedans pays là c'est pour nous mêmes là international là c'est incroyable à tout le monde pas t'attendre avec mouvement ça yo que peuple réagisse t'a et comprenne si on pas sorti tête sur là ça qui moment côté que yo laisser pour contio côté que nous est mener justice annoncer c'est des zones perdues ça veut dire que on la justice annonce que toutes zone zones zone perdue, tout zone qui gè bandy zone perdue perdu Ça veut dire que le peuple a laissé pour contre lui. Maintenant, c'est à peuple a prendre pour prendre décision. Parce que le monde qui ont en tête de l'État, c'est même bandy sa yon qui yo là. Et je vous dis, c'est peut-être ça que yon même yon pas arrivé pour yon mettre au moins 3-400 policiers dans une direction pour yon démanteler. Yo. Plutôt que yon même yon faire ça, yon faut qu'on ne se zone yo, des zones perdues, perdue, monde pas si vous là-dedans. Maintenant, nous peuple a prendre décision ça maintenant pour yon fouquer yon sa yo, qui ce maintenant nous sommes capables de dire, peuple, pour travailler là, pour continuer, messieurs, en deux pays, pour que le peuple ne pas dormi sur ça, pour nous déraciner toutes les choses qui vient de la en deux pays Bon, et ma première affaire, je dis à, je ne pas dit que je dis ça, peuple a arrêté ce signal-là. Mais le signal-là, c'est signal, soi disant, dirigé sur quatre si y chaque c'est la population qui peut assumer tout fabriquée. Après ça, il Je ça, ça, parce que la quest qui peut des armes quest qui peut des munitions, c'est nous là, c'est une politique là, c'est des c'est magistrat, c'est le gouvernement Ariel Henry je ne peux pas dire que si tu te prends, tu sais quoi, ça va commencer sur toi. Et ça, il faut que tu aies une opération. Mon récréation, c'est que tu as un peu de temps. Et tu as 16 jours, on a toujours carapé avec des issues. On a fait 20 ans. Donc 16 jours, j'ai environ 80 académiques de jeunes garçons qui l'achèrent pour lui. Mais tout, c'est pour qu'on le véritable monde qui compte être ministre de la région, c'est pour lui tout faire. C'est lui Michel, c'est c'est Olivier Michel, c'est Marnie, c'est SDP, c'est et la avec le lui-même. Pour le passé, que je vais passer le passé. Je le Je vais Je vais le passé. faut Je vais ce que le passé. Je vais faire le passé. Je le le passé. Je vais faire le passé. Je le passé. Je vais faire le passé. Je le passé. Je qui est Je vais Qu'est-ce que va lui qui Qu'est-ce que va lui qui Qu'est-ce que va lui Izo en termes de munitions, C'est un de France-LB. Et qui est-ce que vous France-LB, c'est directeur de de comme vous êtes à de lb parce que c'est pour nous, c'est pour nous, c'est pour nous, pour nous, c'est pour nous, nous, nous, nous, il a pour le paquet Batabou, il interdiction pour il a pour paquet med, en d'autres pays, et c'est l'extérieur qui pourra acheter des missions, par ISO, pourtant, par Tunte, pourtant, par Tunte, pourtant, par Monstrojo, pourtant, par Gengas, par et comme si de il n'y a pas de la et il a, nous parce que pas de Il a toujours même si vous avez des de même, vous vous avez le vous avez vous êtes des vous avez même, vous avez vous avez de même, de pour donc, vous même, vous, -être exact, vous de la vous avez des vous de vous avez des vous des vous des vous vous il y a sur le produit, marché sur Et on se commis ça, comme ça, parce que on se forme, ça, comme en comme ça, comme ça, comme ça, comme des munitions en pour ça, comme ça, là ça, pour ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, qu'on comme qu'on ancien secrétaire d'État affaires étrangères, Henri Robert qualifié de perdre du temps de ma gouvernement pour organiser élections. Mais en contexte d'insécurité généralisée, docteur Henri Robert fait qu'on est situation qui a développé mon pays, début commencement semaine, 9, dépassé les Nations Unies qui n'a pas gagné aucune position pour adopter devant la mobilisation de la population qui voulait combattre le groupe AMEO. Henri Robert Stellin, à l'épée, pour dire, population, qui est même le mouvement protestation, qui aimez même si vous êtes allé au NameO, façon pour capable de combattre le phénomène d'insécurité, qui participent à mettre de dans les yeux de la population haïtienne. Suite à ce rencontre qui était déroulé à l'exécutif, avec diverses associations magistrates, coup associations professionnelles magistrates, avec réseau national magistrat haïtien, c'est même qui se passe là, sous processus, certification, coopération technique, c'est réalisé. réalisé. Président là, juge Martel-Jean-Claude, fait connaître, ATM n'a pas participé dans aucune démarche qui visait à remettre en question travail. Certification jugeo dans le système judiciaire. D'après lui, CSPJ, c'est un organe indépendant dans ce sens Il dit, exécutif-là, la, pas l'autre choix que retirer le commissaire gouvernement qui passe certifier. M. Caleb Jean-Baptiste, critiqué à toute force, démarche exécutif-là, entreprendre pour remettre en question travail, commission technique, certification, CSPJ, réalisé. Sous certification magistrale. Homme de loi, profitez, critiquer, Gouvernement Ariel rien rien, dit qu'il n'y a aucune politique justice qui vous est capable la, de permettre justice là, remembrer en d'un pays. Dans ce cas, M. calme de il faut qu'on est, un peu d'avocats qui peuvent commander avec gouvernement pour retirer le commissaire gouvernement a, parce que, ensemble, avocats, ça a y, comme besoin de commissaire gouvernement pour arrêter les gens illégalement. avocat ça comme qu'on juge pour arrêter les gens illégalement. C'est dans ce sa, sens-là que notre collègue Jean-Baptiste souhaitait que le rapport, certificat certification CFPJA, l'y venait bout li, côté que tout commissaire gouvernement, tout juge qui participe certifié, capable de retirer le système, nan, façon pour qu'on capable de gagner une justice équitable, côté que tout le monde capable de gagner même droit dans le système judiciaire haïtien. Nous allons directement dans la timonite, dans le monde, côté que la base Coco la là la minute de la a un pire gros coup. Gros coup, c'est par rapport avec la police nationale d'Haïti, de qui devant, avec Zam Namel, le peuple a lui-même, l'idée avec Manchette Namel, a démantelé toute base gang Coco Cocoa de dans la minute de, la, la minute de la. Déjà, population a mettez du feu, dans plusieurs groupes de opéré les monde de se le Ils le de en dehors, population se mettez du feu, n'importe en train de ont été en train de ont parce que eux-mêmes, ils ont dit clairement que faut qu'ils vivent, qu'ils le système qui a des problèmes dans d'autres pays. Ils ont clairement que, la minute là, il a dans la de la croix périsse, ils croix la la croix que la population la qui fait partie du groupe la plia, qui fait un avec un garçon, eh bien, population là mettez du feu sous deux individus Après que vous mettez du feu sous individus sayo, population kafoufé là, tu pourrais récupérer deux âmes 9 mm sous deux individus sayou. L'autre information qui domine l'actualité, comme c'est le gouvernement, Mia Jean-MF Rousse lui M. frappe encore. Côté que, deux présumés de bandits qui sont partie, groupe gang, groupe gang, qui perdent du navire, jeudi, jeudi, 27 avril 2023, en bas commissaire commissaire Deux présumes bandits, ça y c'est Élisée Amaral Thomas, alias Patrons Chance, Richard Charles, alias Pimambouk. c'est deux individus, ça qui a fait voile pour payer son chapeau dans la commune Niagouane de individus, sao y est, t'es senti, y'ont difficulté, n'importe où, parce que le peuple a lui-même, lui-même a en mode bois calé, pour le dénoncer, et des deux présidents, ben sao ça pas quitter basse gravine, pour aller cacher, dans le département, sud pays, y'a. Nos chefs, pour nous, a traversé, dans la commune, il a frappé pas de c'est ça qui la cause que, dans la minute, on a parlé là, que chef gang, ça y est, été là, encore. Nous parlons de ça, dans la commune l'Est, côté que la police nationale d'Haïti, dans le opération, dans l'Est, elle est pour payer ce chapeau, elle présume les tout qui ont un petit problème dans la zone de la Tibonite. même prévoir, même prévue pour installer monsieur dans la localité qui est les capains dans la Tibonite. Dans ça, cas, elle présume les bandits. Sorti blessés, mais quatre opérations, cependant, la police connaît, connue a récupéré plusieurs matériels dans les bandits durant l'opération SILA. De de de yeah. de de de se se on a quitté la Tibonique pour nous déposer dans le département du pays. Côté que dans le département du pays, hier, il y a un drame qui passait dans le département du pays. Le drame dans ce qui a c'est un conflit terrain qui vient dans la zone. Côté que les habitants une bataille pour terrain, et bien habiter quatre batailles pour terrain, il y a au moins six moules qui se voulaient pour payer son chapeau. 6 mounsayo, parmi eux, qui ont avocat, et puis les policiers, selon la première information que policia, se les policiers, c'est les gens qui allaient en rentrer, qui tient en l'air. Et bien, les gens dans la zone, qui sont vraiment menacés, ils sont obligés d'ouvrir les po coupes sur les policiers, ouvrir le coup de machette sur policiers, ça qui la cause que dans la quatrième section, c'est se Michel Namiyagouane, six moun perdus la vie, ils ne conflitent rien qui éclatait dans la zone. Nous prenons le ça dans la question arrestation, après que, juge jean louis Morin qui a directrice générale CRS-là, Edwin Tonton, eh bien, débrouillard, il a commencé, prendre la rue, montant l'agent, il à prendre la rue. Edwin Tonton, comme directrice générale CRS, il a touché, 65 700 gouttes, chaque mois. Sans compter, chaque mois, ça tout, Edwin Tonton, t'es géo au valet l'agent, qui? évalué à 1 million de 1 million 75 000 goud comme frais. Non, 1 million 75 000 goud comme frais, ça, 244 000 goud soit comme frais pour gaz. 254 000 goud soit comme frais pour 4 téléphones. Et puis, seulement sous 4 débiles, il te que plus pas fait 600 000 pour le marché seulement sous 4 débiles. C'est pour une raison qui la cause que, comme, Juste instruction, Charles Morin, il veut arrêter Edwin Tonton, parce que Edwin Tonton n'a pas de aucune explication sur 1,75 million de gouttes que le chaque mois, a dépensé sous compte CRO. Nous prenons les choix ça, non, base 400 Côté que, dans la minute, on là, c'est deuil, dans la mi base 400 Maozos. Deuxième gang, base 400 Maozos, qui est les Gaspillai, monsieur, a peine perdu la ville, non, 10 000 sous. Côté après plus passé une semaine, Monsieur c'était gagné, nous, fait va te faire mal. Côté qu'il n'y pas de cas, même vacué, l'activité, eh bien, il était obligé à reposer la caille pour mes chefs de Qui Tout cela, moi, c'est jour. Eh bien, jeudi, jeudi, 27 avril, là, c'est février, tout pays, un chapeau. Nous, c'était là, il pas là encore.